Allez, on va commencer Oui. Salut les beautés, j'espère que vous, vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec euh, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est une deuxième fois en question. Euh, grossesse, on va dire accouchement, euh, après l'accouchement, qu'est-ce qui s'est passé, ma nouvelle vie, etc. Donc euh, tout ça... Euh, je vais le résumer aujourd'hui sur cette vidéo donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram et il y avait beaucoup de, de questions redondantes donc j'ai essayé de regrouper ça, de on va dire, de, de, de trier des questions, de filtrer tout ça et euh, j'ai gardé que les questions que j'ai trouvées pertinentes donc je vais vous répondre aujourd'hui euh, sachez que ce qui fonctionne pour moi pourrait ne pas fonctionner pour vous ce qui a fonctionné pour mes enfants ou mon bébé Peut ne pas fonctionner pour votre bébé Donc voilà, soyez indulgente euh, Je vais commencer avec les questions que j'ai notées sur mon téléphone Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a une petite invitée d'honneur Qui est ma petite puce Cyrine Qui, euh, qui va m'accompagner aujourd'hui euh, Je vais vous filmer la vidéo et elle va m'accompagner Elle va rester sagement ici à côté de maman à regarder tranquillement sans parler Oui Oui <rire> Donc on commence par euh, la première question Alors la première question que tout le monde a posée c'est comment est passé l'accouchement Donc je vais résumer ça comme une sorte de euh, story time Alors euh, normalement mon, mon accouchement était prévu pour euh, je crois le 4 ou le 5 mai Oui un truc comme ça Donc euh, voilà c'était prévu pour euh, la première semaine du mois de mai euh, et donc euh, voilà, bébé avait pris du poids et euh, je me sentais beaucoup, très très fatiguée, j'avais du mal à dormir, <rire> j'avais du mal à dormir etc. Et puis euh, quand c'était mon dernier rendez-vous chez euh, mon gynéco, donc euh, j'ai été, il a checké, tout va bien, donc il m'a dit tout ce qu'il reste à faire c'est d'attendre que euh, les contractions arrivent et que voilà c'est le moment de pousser et en pousse. Donc voilà, euh, il m'a dit, si ça ne vient pas, euh, vous allez revenir après votre date, voilà tel jour. Donc je dis, ok, je rentre chez moi en espérant que les contractions, euh, que l'accouchement, euh, le travail va se déclencher. Donc j'attends, j'attends, j'attends plusieurs jours. J'ai dépassé ma date et puis euh, je suis revenue chez le médecin pour voir si tout va bien. Donc il fait un petit check, il me dit, tout va bien, sauf que bébé un petit peu encore pris du poids donc euh, il, le bébé était à 3 kg 3 kg un truc comme ça donc il m'a dit euh, c'est un peu lourd pour vous euh, ce qu'on va faire voilà vous revenez tel jour c'était le vendredi deuxième jour du mois de ramadan vous revenez euh, à 7h-8h du mat et on va déclencher le travail on va provoquer euh, les contractions donc je dis ok en espérant que ça va se déclencher comme Cyril mais euh, voilà c'était pas le cas donc euh, le jour J, j'ai été avec euh, mon mari, donc j'ai laissé Sirène avec mes parents, mes parents ils sont venus quelques jours avant mon accouchement euh, Donc voilà c'était vraiment une chance, j'ai été avec euh, mon mari, euh, Voilà, j'ai pris mes, ma valise, la valise du bébé etc, j'étais bien prête Et euh, voilà on m'avait euh, provoqué l'accouchement, j'ai eu des contractions et puis euh, les contractions sont devenues beaucoup, euh, beaucoup plus rapprochées et très intenses et euh, voilà, l'infirmière la, la était venue. Elle a, elle a vu que j'avais beaucoup de contractions. Donc mon mari, il a dit, ça sert à rien d'attendre. Vaut mieux lui faire une péridurale parce que on va attendre quoi encore plus que ça. Donc moi, j'étais prête à attendre un tout petit peu parce que je sais que la péridurale ralentit un tout petit peu le travail. Mais euh, voilà, je, je, je pouvais. Euh, je pouvais supporter encore plus les contractions mais euh, voilà après euh, l'infirmière elle n'a pas vu d'inconvénient, elle a vite appelé l'anesthésiste, etc donc ils m'ont fait une péridurale et c'est vrai qu'avec la péridurale on se sent beaucoup plus relax, il n'y a pas trop de contraction euh, je ressentais légèrement et c'est à ce moment là qu'on me demandait de pousser et euh, voilà j'ai attendu quelques heures, à 14h18 bébé Nour est arrivé. Oui Oui. Et tu es contente mm -hmm. <rire> Donc bébé Noël est arrivé euh, à 14h18 pile. Donc euh, l'accouchement était vraiment très très facile, euh, je n'ai presque rien ressenti. Euh, c'était calme, c'était euh, un moment magique. Par contre par rapport à l'accouchement avec Cyrine, c'était un tout petit peu difficile. J'ai attendu de 3h du matin jusqu'à 9h du matin pour qu que l'anesthésiste me fasse une péridurale et après euh, le, le col ne s'est dilaté que le soir et c'est à 20h, 19h50 c'est à 19h50 que Cyrine était venue donc ça n'a rien à voir avec le premier accouchement c'est beaucoup beaucoup plus facile mais sachez que toutes les deux euh, elles ont mis du retard, elles ont dépassé la date euh, prévue de l'accouchement Cyrine c'était elle avait dépassé de 11 jours et nous elle avait passée je crois de 8 jours voilà pour vous dire euh, ceux qui disent que le deuxième accouchement arrive beaucoup euh, à l'avance ou quoi que ce soit non ça veut rien dire et pourtant je suis quelqu'un qui bouge beaucoup je marchais tout le temps sans cesse non stop je faisais beaucoup d'efforts etc mais voilà c'est venu après sa date limite et c'était un moment magique d'accueillir ma petite puce qui, qui est née comme je vous ai dit le 18 mai 2018 à 14h18 donc tout allait bien, euh, on l'a appelé Nour, Voilà, N-O-U-R pour plusieurs raisons et voilà on a trouvé que le, le prénom était super joli très court donc voilà Cyrine et Nour maintenant je vais passer à la deuxième question euh, voilà pour la péridurale, est-ce qu'il a, est est qu a eu des conséquences euh, Je vous avoue que euh, après l'accouchement j'ai vomi parce que l'anesthésie m'a un petit peu fait tourner la tête. Euh, je sentais pas mes jambes, donc euh, voilà, les infirmières m'ont portée pour me laver, etc. Et on se sent vraiment dans le gaz. Après, euh, je vous avoue que euh, deux à trois semaines, je sentais toujours les douleurs au niveau euh, de. De la, je sais pas comment l'appeler ça ici vers la colonne vertébrale. C'était vraiment douloureux, mais après, au bout de 2-3 semaines, je ne ressentais plus rien. Voilà, c'est euh, passé. Maman, oui, tu sais Et mm -hmm. eh bien tu vas continuer à rester calme, ok ouais. On va continuer. Alors, il y a une question concernant euh, euh, ce que je préfère. Est-ce que je préfère euh, un accouchement par voie basse ou par césarienne, je n'ai pas testé l'accouchement par césarienne, euh, mais comme ma soeur a accouché deux mois avant moi euh, euh, par césarienne, je vous avoue que je trouve que la césarienne est beaucoup plus difficile à gérer par la suite que euh, par voie basse. On se rétablit rapidement quand c'est par voie basse. Alors que quand c'est par césarienne, on a du mal à bouger, pour que, voilà, pour que la plaie se cicatrise, euh, c'est douloureux après, etc. Voilà, pour prendre soin du bébé, etc. C'est vraiment difficile de se lever, de marcher, de faire des efforts. C'est pas comme par voie basse. Moi, je vous avoue que par voie basse, je suis restée à l'hôpital euh, de nuit. Donc j'avais le choix, je pouvais rester encore plus, mais euh, le pédiatre et le gynéco n'ont pas, pas vu d'inconvénient. Ils m'ont dit que je pouvais sortir au bout de deux nuits. Donc je suis restée deux nuits, je suis sortie et voilà, j'ai repris euh, mon quotidien, mes tâches ménagères. Euh, je faisais presque tout, euh, même si ma mère était là et elle m'aidait, etc. Mais je ne suis pas le genre à rester au lit ou à ne pas bouger, etc. Donc je faisais tout et euh, voilà, je sentais pas des douleurs intenses ou quoi que ce soit Voilà, c'était quelque chose de très, très normal passons maintenant à la question concernant l'allaitement donc vous étiez nombreux à me poser la question et je vous ai déjà répondu à cette question avant dans la première fois aux questions donc moi je suis quelqu'un qui a privilégié un allaitement mixte puisque avec Cyrine j'ai eu une très mauvaise expérience euh, elle avait un RGO, un reflux gastro-œsophagien du coup elle, elle, elle, elle régurgitait mon lait parce que c'est vraiment très léger, très liquide euh, donc euh, ce que j'ai fait avec euh, non C'est que j'ai mixé, jalette Et euh, je donne le biberon Et, et ça, ça fonctionne très très bien euh, Elle fait déjà ses nuits Bien sûr il y a des hauts et des bas Mais euh, quand je lui donne un biberon la nuit Elle dort immédiatement euh, De, de, de 11h, parfois de, de 1h du matin Ça dépend Jusqu'à 6h30 du matin C'est vraiment nickel Et la journée je mixe Je donne le sein ainsi que le biberon Parfois, je donne mon, le sein et après, quand je vois qu'elle est pas rassasiée que j'ai pas assez de lait, je complémente avec un petit peu de, de, de, de lait dans le biberon, etc. Parfois, je tire mon lait, etc. Mais ça fonctionne très très bien et Alhamdoulilah, tout va bien pour le moment. Euh, vous m'avez posé la question aussi concernant euh, quoi manger quand on allaite donc c'est vrai qu'il y a des bébés qui tolèrent tout, d'autres qui ne tolèrent pas certains aliments parce que tout passe par votre lait. Tout ce que vous mangez va passer pour votre bébé. Donc euh, il y a certains aliments à, à éviter comme par exemple la caféine, la théine parce que ça va exciter votre bébé. Il y a aussi euh, d'autres euh, aliments qu'il faut éviter comme par exemple la tomate ou les oignons ou l'ail. Parce que c'est acide ou parce que ça a un, un goût assez fort comme l'ail etc. Il faut éviter tout ce qui est pimenté, piquant... Euh, épicé, euh, voilà il faut manger beaucoup de produits laitiers, beaucoup de fruits et légumes et surtout surtout beaucoup de fruits secs, ça va énormément vous aider pour la montée de lait. Mais je parle d'un peu de tout, tu écoutes euh, Concernant le lait que j'utilise pour ma fille actuellement et que j'ai utilisé aussi pour ma petite puce Cyril pendant plus de deux ans, c'est le Nutrilant. AR, c'est nutrillant, anti-régurgitation et franchement il est nickel. Seul inconvénient, c'est des selles dures. L'enfant, le bébé n'est pas constipé euh, parce qu'il fait quotidiennement ses selles. Par contre, il a du mal à les sortir, à pousser. Les premiers jours, c'est un petit peu délicat parce que le bébé est petit, il n'a pas assez de force. Mais après, avec la troisième, quatrième semaine, le bébé prend des forces et arrive quand même à pousser et à dégager ses selles. Euh, concernant les douleurs de l'allaitement, euh, j'ai eu des petites douleurs au début parce que euh, j'avais tiré mon lait avec un tire-lait électrique quand j'étais à l'hôpital. J'ai profité pour le demander, j'avais l'impression que mon tirelet manuel ne tirait pas assez. Donc euh, j'ai demandé un tire-lait électrique, j'ai beaucoup tiré de lait et au final quand j'ai arrêté, euh, j'ai eu une sorte de engorgement, voilà, c'était vraiment enflé, c'était super douloureux, mais après plus euh, je tirais mon lait, plus ça se dégageait je donnais à boire à ma fille, etc donc euh, ça allait beaucoup mieux par contre pour euh, les mamelons, si vous avez euh, si c'est si douloureux au niveau des mamelons, ah t'es <coughs> les si vous avez euh, des mm -hmm. si vous avez des douleurs au niveau des mamelons. C'est parce que bébé prend mal le sein, donc il faut savoir le positionner, etc. J'ai eu ça avec Cyrine, je ne l'ai pas eu avec Noor. Euh, si vous lavez, vous pouvez utiliser la crème Lano-Lin. Euh, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, 100% naturel, etc. Pas besoin de laver votre sein pour euh, allaiter votre bébé après, etc. Et elle est vraiment nickel. Maintenant, on passe à, euh, au sommeil de bébé. C'est vrai que les premiers soirs, les premiers jours, c'est chaotique. Euh... Alors, combien dort bébé Au début, euh, ma fille dormait peut-être 22h sur 24h, limite, quand j'étais à l'hôpital J'avais envie de la réveiller pour lui parler, euh, mais elle dormait tout le temps, absolument tout le temps Je l'ai ramenée à la maison aussi, c'était pareil la première et la deuxième semaine Vers la troisième semaine, ça commençait un petit peu à changer Elle commençait à rester éveillée un peu plus longtemps Et elle mettait du temps aussi à boire son lait, etc. Donc elle prenait son temps, c'est pas comme... Euh comme quand elle était un, un peu plus petite donc euh, elle même elle a, je la laitais en, alors qu'elle avait les yeux fermés mais après voilà elle dort de moins en moins, maintenant elle reste elle a, presque deux, elle a deux mois maintenant et elle reste éveillée des petits moments euh, dans la journée, donc elle joue, elle s'amuse après euh, voilà, je la, je, je la lait ou je lui donne son biberon et après c'est dodo euh, maintenant elle fait environ Actuellement, à ses deux mois, elle fait environ trois siestes par jour, donc euh, une après le, le biberon du matin, une euh, en début d'après-midi et une en fin de journée. Ça lui arrive de faire aussi une quatrième et le soir aussi, elle dort, mais elle dort assez tard. Je, je ne me plains pas parce que je sais que bébé, c'est pas un robot. Euh, on va, le rythme va changer, c'est clair. Donc pour le moment, elle dort vers entre 11h30 et 1h du matin. Et euh, elle se réveille à 6h30, donc elle prend son, bi son biberon à, à 6h30, puis euh, elle se réendort tout de suite après, après le biberon pour se réveiller vers euh, 9h, 9h30, voilà. Alors, euh, pour l'émaillotage, donc je vous ai montré sur Instagram que j'avais acheté un, un émaillotage et que j'allais le tester, puisque avec Sirène c'était vraiment difficile de la faire dormir, etc. J'avais peur d'avoir la même mauvaise expérience. Donc je me suis dit, allez pourquoi pas tester les maillotages puisque je l'avais acheté aussi à ma soeur avant, elle avait testé pour sa fille et ça a super bien fonctionné pour sa fille. Donc avec nous je l'ai essayé deux fois, les deux fois ça a super bien marché, donc elle bougeait pas ses bras, ses mains dans tous les sens. Donc elle a très bien dormi, euh, mais euh, je vous avoue qu'il a commencé à faire super chaud donc, j'ai arrêté les maillotages. Donc, je ne peux pas vous dire exactement mon avis concernant les maillotages. Je suis pour, mais je ne suis pas contre. Voilà. Une question qui revient souvent. Pourquoi pleure bébé Et est-ce qu'il faut laisser pleurer ou pas Donc, euh, je vous avoue qu'avec Cyrine, chaque fois qu'elle faisait ouin, euh, je montais euh, dans sa chambre ou... Où j'allais la voir où est-ce qu'elle dormait juste pour voir pourquoi elle pleure. Mais je vous avoue qu'avec euh, la deuxième, avec nous, c'est un petit peu différent. Maintenant quand elle pleure, je prends un petit peu mon temps à terminer ce que j'ai entre mes mains. Et après je vais la voir, surtout que j'ai le babyphone devant moi. Bébé pleure, donc il faut savoir euh, déceler les pleurs. Il y a plusieurs types de pleurs. Il y a le pleur quand elle a besoin de, de sang vibrant ou parce qu'elle a faim. Euh, le deuxième pleure... Chut. Non, j'ai... Wow. Tu veux dormir no. Le deuxième pleur, c'est quand bébé est fatigué. Euh, troisième pleur, bébé a des... des coliques, un mal au ventre, se tortille un petit peu, euh, a chaud, a froid. Euh, il faut savoir déceler les pleurs de son bébé et ça c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc si vous avez une expérience passée avec un premier et un deuxième enfant, vous allez facilement euh, le réussir avec le deuxième ou le troisième enfant, etc. Mais si c'est votre premier bébé, premier bébé, donc vous aurez du mal. Mais avec le temps, ça va s'améliorer. Donc voilà, il faut juste checker. Fin ou pas euh, Est-ce qu'il est propre ou pas Est-ce qu'il a sommeil ou pas euh, Est-ce qu'il a quelque chose qui le gêne Il a chaud, il a froid, il, a... il veut roter, il veut régurgiter, il a des gaz, il a des coliques. Donc vous testez tout. Euh... Et puis, et puis voilà, <rire> je ne peux pas vous dire exactement. Euh, Est-ce qu'il faut laisser pleurer ou pas Donc je ne suis pas du genre à laisser pleurer pendant super longtemps. Donc quand j'entends bébé pleurer, je vais voir, mais j'y vais pas immédiatement. Sauf si je connais la raison, donc je vais le soulager immédiatement. Mais si je vois que bébé pleure parce qu'il ne réussit pas à se réendormir tout seul, donc je laisse un petit moment. Et si je vois que ça persiste... Donc euh, je, je, je vais la bercer, la prendre dans mes bras, la câliner, etc. pour la réendormir et la reposer dans son lit. Après il y a une question aussi que vous m'avez beaucoup posée, où est-ce que euh, euh, dort bébé les premières nuits euh, euh, Cyrine, où est-ce qu'elle a dormi au début Où est-ce qu'elle dort actuellement Franchement, au début avec Cyrine, j'étais hyper hyper stricte. Donc euh, je voulais la faire dormir immédiatement dans sa chambre et c'est quelque chose de très épuisant et très fatigant, le fait de faire des va-et-vient. Elle était très difficile à dormir. Euh, donc euh, ce que j'ai fait avec bébé noir, c'est que j'ai acheté un lit Cododo que j'ai installé ici dans ma chambre, juste à côté de moi. Et euh, voilà, quand je, quand je dors, je la mets à côté la nuit. La journée, Dieu merci, Alhamdulillah, masha'Allah. Euh, bébé Noor est très facile à gérer donc elle peut dormir dans le salon, dans la chambre de mes parents, elle peut dormir euh, euh, dans son dans son... elle a comme une sorte de... comme le mamaru, elle, le truc là qui berce, elle peut dormir dans une euh, comment, une balancelle elle dort un peu partout, donc la journée je préfère la garder au rez-de-chaussée avec nous parce que quand elle entend aussi des bruits etc, ça la rassure et elle dort beaucoup plus ses siestes euh, elle est habituée au bruit, etc. Je l'ai habituée au bruit. Euh, je ne voulais pas la garder au calme trop longtemps. Euh, autrement, son sommeil va être vraiment très... Euh... Donc après... Très fatiguée. Hum? Très fatiguée. Mmh. Après pour la nuit, euh, j'ai essayé le lit au dodo. Après aussi, j'ai essayé par terre. Des matelas par terre dans sa chambre à elle. Et voilà, je la fais dormir à côté de moi, comme ça. S'il y a quoi que ce soit, je me réveille la nuit. Parce que comme elle se réveillait la nuit euh, pour son vibrant avant qu'elle fasse ses nuits, euh, j'avais peur de déranger Cyril, etc. Donc, on est resté dans sa chambre. Pour Cyril, elle a maintenant 3 ans et demi, mais ça lui arrive encore de venir dormir dans notre chambre. Donc Je ne suis pas hyper stricte, je lui dis d'accord, il n'y a pas de souci, donc elle peut dormir à côté de moi... Euh, sans problème du moment où tout le monde dort et tout le monde est tranquille et tout le monde se repose moi je vois pas du tout d'inconvénient mais elle a aussi sa chambre et elle fait ses siestes dans sa chambre et elle fait ses nuits aussi dans sa chambre donc il n'y a pas de problème là dessus faites ce qui vous semble bon pour vous et pour votre bébé et euh, oubliez tout ce qui est cliché tout ce qui est il euh, n'y a pas de règles je ne pense pas qu'il y a de règles. Euh, voilà, on n'est pas obligé de faire dormir bébé dans son lit ou dans sa chambre et alors si bébé veut dormir avec ses parents il est où le problème il n'y a pas de problème, on est tous contents, hein on dort tous tranquillement alors, une question sur le nouveau rythme Comment est mon nouveau rythme Donc vous étiez nombreux à me demander de vous faire une routine avec mes enfants. Donc je vous avoue que jusque-là actuellement, deux mois, je n'ai pas encore établi une vraie routine. Les bébés et les enfants ne sont pas des robots. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où ils dorment, il y a des moments où ils ne dorment pas. Donc je n'ai pas une vraie routine. J'essaie de ne pas stresser, de laisser les choses au temps. De, ça va se faire avec le temps. Donc voilà. Euh, je laisse les choses se faire par elles-mêmes euh, je n'ai pas en envie de speeder de stresser et de stresser mes enfants et mon mari autour de moi euh, je laisse les choses se faire par elles-mêmes bébé a envie de manger, je lui donne son vibrant bébé a envie de dormir, je le mets au lit elle a pas envie de dormir, elle veut s'amuser et ben on s'amuse euh, tous euh, ensemble donc euh, je sais pas d'établir des règles strictes ça va venir avec le temps et ça ne sert à rien de forcer les choses euh, concernant le baby blues euh, et la dépression, donc je vous ai déjà parlé de ça dans un épisode spécial dépression, je vous ai dit que je suis passée par là après mon accouchement de Cyrine, après mon deuxième accouchement, euh, je ne vis pas vraiment un baby blues actuellement, c'est vrai que je suis un petit peu débordée avec les enfants etc, avec mes parents qui sont là, il y a toujours quelque chose à faire, il faut sortir, il faut bouger, je bouge énormément euh, ça me freine pas d'avoir un bébé, euh, un nourrisson et de sortir. Non, au contraire. Allez, tout le monde bouge. Je prends les nécessaires avec moi et on sort. Euh, on passe beaucoup de temps dehors, on, on, on se balade, on, on va dans les parcs, on visite des villes, etc. Donc, je ne sens pas vraiment le baby blues et puis, surtout, surtout, c'est le soutien de mes parents qui m'a apporté énormément. Mais c'est, je sens. Que ça va venir après euh, le départ de mes parents parce que forcément ils vont retourner chez eux et c'est là où je vais ressentir le vide mais euh, mon conseil à vous si vous passez par là et le, la chose que je me dis moi souvent dans ma tête c'est que euh, même si on n'a personne ici euh, on est loin de nos familles, de nos parents etc de nos proches euh, il faut rester fort pour ses enfants parce que... il faut rester fort pour ses enfants c'est très important. Si les enfants voient que la maman a craqué et qu'elle vit dans une sorte de dépression, ils seront malheureux. Donc ça ne sert à rien de, de, de, faire, de faire ça et d'avoir cette attitude-là. Et il faut se rapprocher de, de, de Dieu, de se rapprocher de Allah de plus en plus, parce que c'est uniquement Allah qui peut nous aider, nous, en, nous faire sortir de cette dépression. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, à, à en parler à votre mari pour qu'il vous comprenne, pour qu'il vous soutienne, euh, pour qu'il casse la routine avec vous, pour qu'il vous emmène quelque part, pour voyager ensemble, etc. Euh, et puis aussi, euh, si vous avez besoin d'aide, à ce moment-là, n'hésitez surtout pas à demander. Il n'y a pas de mal de dire, voilà, je, je m'en sors plus, j'ai besoin d'aide, euh, aidez-moi, j'ai besoin de voilà de quelqu'un qui garde euh, la grande ou le, le grand pour moi, et moi je m'occupe du bébé, etc. et se partager les tâches. Donc il n'y a pas de mal, n'essayez pas de, de forcer et de vouloir tout gérer et de tout contrôler par vous-même. Moi j'étais quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui aime bien tout gérer, tout contrôler, je fais tout par moi-même, mais à un moment donné, il faut faire une petite pause. Et se dire ce n'est qu'une euh, petite période qui va passer et je vois que quand je fais ça je vois que euh, ma fille grandit vite et que je sens pas euh, que c'est pas pesant comme avec ma première grossesse non ça passe très très bien et, euh, et voilà c'est tout ce que je peux vous dire vous m'avez posé la question aussi concernant la réaction de cyrine est ce qu'il y a eu une part de on va dire jalousie vers sa soeur ou pas. Je vous avoue que j'avais peur au début, mais en fait ça s'est très bien passé au début. C'est qu'après que j'ai commencé à découvrir des choses, que j'ai constaté des choses. Donc au début, elle était très contente de venir à l'hôpital et d'embrasser de, de, de sa soeur et de la prendre dans ses bras et de prendre des photos, etc. Bien sûr, on a ramené un cadeau pour Cyril, pour lui dire que c'est sa soeur qui lui a ramené. Euh, elle a très bien l'accueilli. Euh, les deux nuits étaient dures un petit peu parce que maman n'était pas à la maison et c'est vrai que c'était la première fois que je me sépare de ma fille Cyrine. Euh, donc je suis rentrée à la maison, elle était super contente de nous accueillir, elle est très câline avec sa soeur, très douce avec sa soeur. Euh, par contre avec le temps on remarque que l'enfant essaie d'attirer l'attention euh, avec n'importe quel moyen euh, parce qu'il n'a pas envie de se sentir oublié etc... C'est vrai qu'avec Cyrine c'est un petit peu difficile parce qu'elle était le centre du monde pour nous pendant trois ans et quelques. Euh, on l'a toujours euh, câlinée, on l'a toujours chouchoutée. elle est vraiment très très très gâtée. Et euh, comme il n'y a pas d'enfant autour, elle pensait que elle était la reine du monde. Et donc du coup quand euh, moi j'ai pas le temps pour jouer avec elle ou pour euh, faire quelques activités avec elle parce que je suis occupée avec bébé, elle a du mal à l'accepter. Elle le montre aussi, elle montre son mécontentement, mais je la comprends parfaitement. J'essaie de me dire, voilà, je, je, je, je ne m'énerve pas, je ne m'énerve pas la preuve. Aujourd'hui, elle m'a demandé d'être à côté de moi et de m'accompagner pour cette vidéo. Et euh, voilà, je n'ai pas, pas hésité à lui dire, ok, ben, tu viens, il n'y a pas de souci. Donc, elle est là avec moi. Euh, J'essaie je, je, de, de lui donner autant d'attention et d'affection qu'avant. Même si on sait que c'est vraiment pas possible de se partager en deux, c'est vraiment très délicat. Alors que le bébé est prioritaire, il a besoin de beaucoup plus d'attention, etc. Mais je fais de mon mieux, je sais que c'est une période qui va passer, inshaAllah. Et euh, voilà, après elle pourra jouer avec sa soeur et me laisser tranquille <rire> toutes les deux. Voilà. Il faut juste de la patience et euh, comprendre les enfants. Parce que dans la tête des enfants, c'est vraiment très... Euh... Ils peuvent s'imaginer plein de choses. Euh, alors, passons maintenant à la perte de poids. Vous m'avez toutes posé la question, comment tu as fait pour perdre autant de poids euh, durant le premier mois. C'est vrai, je vous avoue, en même pas un mois, j'ai perdu tout le poids que j'avais pris. Euh, j'avais pris 15 kg pendant ma grossesse avec Noor, 10 kg pendant ma grossesse avec Cyrine et je perds ça immédiatement après l'accouchement parce que je suis quelqu'un qui euh, ne reste pas au lit donc je bouge, je bouge tout le temps, je fais le ménage, je cuisine je fais tout tout tout tout absolument tout et du coup le fait de bouger ça m'a beaucoup aidé à perdre tout le poids pour le ventre voilà je l'ai perdu par contre quand je, suis, voilà, quand je suis debout je ne vois pas mon ventre mais c'est vrai que quand je m'assois on sent que c'est un petit peu relâché et c'est quelque chose de tout à fait normal euh, mon ventre avec Cyrine ne s'est serré qu'au bout de un an. Mon corps a retrouvé sa forme initiale qu'au bout de un an. Euh, mais euh, voilà, ici avec Noor, je compte faire du sport pour que ça se serre encore plus. Je ne veux pas que ça reste relâché. Euh, C'est vraiment très important pour moi pour que je puisse m'accepter et ça me voilà. Ne croyez pas que euh, voilà mon ventre euh, est euh... Est plat et que c'est pas relâché au contraire c'est relâché quand je suis debout ça ne se voit pas parce que j'ai perdu du poids par contre quand je m'assois on voit une petite une petite boule qui ressort voilà alors euh, pour les vergitures donc je n'ai pas eu de vergiture au niveau euh, du ventre du tout du tout du tout euh, je je vous ai euh, je vous ai toujours conseillé d'utiliser de l'huile de noix de coco c'est quelque chose que j'utilisais tous les soirs durant ma grossesse sur le ventre les jambes les pieds euh, les cuisses tout tout tout tout tout. je badigeonnais tout mon corps avec et je n'ai eu je n'ai pas eu du tout de vergiture après mon accouchement euh, si j'ai un conseil à vous donner euh, <rire> évitez euh, internet je, je, je vais vous expliquer on a tendance, quand on est novice, nouvelle maman, on n'a pas beaucoup d'expérience, parfois on ne sait pas à qui s'adresser pour poser des questions, etc. Et euh, on a tendance à regarder sur internet pourquoi bébé pleure et on trouve plein de réponses. Et ça ne va que vous faire psychoter encore plus, donc je vous déconseille de regarder internet tout le temps euh, parce que ça ne va que vous faire stresser, euh, il faut se fier à son instinct maternel. Euh, il faut se fier à son instinct maternel si vous avez des questions à poser à votre pédiatre ou euh, à votre sage-femme ou gynécologue ou encore à votre maman qui a beaucoup plus d'expérience que vous ou une grande sœur ou une, une copine etc et n'essayez surtout pas de comparer les enfants, les bébés entre eux chaque bébé évolue à son rythme, chaque bébé est différent euh, de l'autre moi je sais qu'entre Cyril et Noor il y a une énorme différence une qui était super agitée, etc. L'autre qui est super calme, etc. Une qui aimait bien le bruit, l'autre non. Euh, une qui était super gourmande, l'autre un peu moins. Euh, une qui, qui, qui bougeait à l'avance que l'autre. Donc chaque bébé évolue différemment de l'autre. Donc n'essayez pas de comparer les bébés. Euh, il faut se fier à son instinct maternel. Euh, faites confiance à votre instinct. Vous êtes née pour être maman. Euh, J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions les plus pertinentes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous répondrai soit en commentaire, soit dans un autre épisode. Je vous ferai plein d'autres épisodes dans l'avenir concernant l'évolution de euh, Noor et de Cyril. Chaque fois euh, qu'il y, qu y a un mois ou deux mois qui passent, je vais résumer tout ça. Ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, etc je vais vous montrer plein de choses qui vont peut-être vous aider à occuper bébé euh, les recettes pour les bébés parce que c'est quelque chose que vous, vous m'avez demandé depuis super longtemps et je vous avoue que j'ai jamais trouvé le temps de vous faire ça mais c'est promis je vous le ferai chaque fois que bébé évolue un tout petit peu je vous ferai un épisode j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions et pouvoir vous aider et vous apporter un petit quelque chose euh, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu que Cyril a été sage et que vous avez aimé sa compagnie. Euh... Euh, quoi d'autre donc voilà euh, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao